Oh. Euh, bonjour à tous, donc, je suis Damien Hier, je suis euh, cardiologue au CHU Toulouse. Et donc, je vais vous présenter un papier qui a été publié dans, dans l'ESR trailer et qui s'intéressait euh, aux données euh, cliniques et, et prédictives de fibrillation atrielle chez les patients euh, porteurs d'une amylose cardiaque. Donc, bon, le, le contexte, hein, on, on le connaît tous, hein, c'est que... Euh, la cardiopathie amyloïde on ne peut plus dire que c'est une maladie rare, en tout cas euh, l'amylose la, la, à transthyrétine euh, sauvage, puisqu'elle atteint plus de 10%, ou 10 des patients à insuffisance cardiaque et on l'a dit, euh, plus de, de 15% des patients qui nous sont adressés pour des sténoses euh, valvulaires aortiques. Euh, donc c'est une maladie vraiment fréquente. On sait que la fibrillation atriale, c'est rythmie euh, la, la plus classique euh, et que c'est une comorbidité importante de l'amylose et dans l'insuffisance cardiaque en général. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les auteurs Les auteurs, ce qu'ils voulaient regarder, c'est d'abord la prévalence de l'AFA dans, dans une cohorte euh, de patients porteurs d'une amylose cardiaque. Et ils voulaient regarder quelles étaient les, les caractéristiques phénotypiques hein, et cliniques de ces patients-là, des patients qui avaient une AFA, versus ceux qui n'en avaient pas, et essayer d'en dégager euh, des, des prédicteurs, enfin des, des données qui permettaient de, de prédire la survenue d'une fibrillation atriale. Donc, c'est une petite étude hein, qui était rétrospective, pour laquelle ils ont, ils ont pris 133 patients, euh, qu'ils ont inclus principalement euh, entre 2017 et 2021 et qui donc euh, étaient suivis vraiment, qui rentraient dans la maladie, qui étaient naïfs de traitement à l'entrée, qui leur étaient adressés dans, dans un centre tertiaire. Donc, euh, rapidement, la, la, la cohorte a été composée, on va dire, de moitié-moitié pour euh, des patients qui étaient porteurs d'amylose de, de, AL, et l'autre moitié des patients qui avaient une amylose à transthyrétine, avec quand même une grande majorité de patients avec des amyloses à transthyrétine sauvage. Donc, euh, d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est que près de la moitié des patients avaient de l'AFA, en tout cas dans leurs antécédents, faisaient de l'AFA euh, au diagnostic d'amylose. Et quand on, ils ont étalé leur suivi, il y avait plus de 80% de la cohorte et qui finissait par euh, faire de l'AFA. Les patients qui avaient de l'AFA, euh, ils étaient ben, plus fréquemment porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine sauvage. C'était majoritairement eux qui portaient, le, le, qui portaient euh, la fibrillation atriale. Et euh, en tout cas, au diagnostic, ils avaient des, des, des symptômes euh, plus important d'insuffisance cardiaque et on va dire euh, des, des signes échographiques de sévérité, c'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression qu'ils avaient une maladie qui était un peu plus avancée, qu'ils avaient une charge euh, amyloïde un peu plus importante. Donc ça, c'est le principal euh, résultat euh, intéressant, on va dire, de, de, de l'article, c'est qu'ils euh, ont euh, essayé de regarder quelle proportion de patients étaient porteurs d'une fibrillation atriale euh, dans la cardiopathie amyloïde en fonction des stades euh, de gravité que l'on connaît. Donc, pour l'amylose AL, c'était la, la classification de la Mayo Clinique avec les, les stades 1, 2, 3 et 3B. Et pour l'amylose cardiaque à transthyrétine, ils ont utilisé la, la classification de Guilmort. Et on voit bien que dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, plus on s'avance dans la maladie, plus on est grave, plus on est dans, dans une forme évoluée de, de l'amylose cardiaque à transthyrétine, plus on a de chances de faire de l'AFA avec 94% des patients en stade 3 qui euh, faisaient de l'AFA. Euh, alors que dans l'amylose AL, c'est presque l'inverse, puisque dans les stades les plus avancés, notamment dans les stades 3 et 3B, on avait une proportion de patients qui faisaient de l'amylose qui était beaucoup plus faible, et on va essayer d'expliquer pourquoi après. Donc à partir de ça, les, les, les auteurs ils ont essayé de faire une, une régression logistique pour essayer de sortir des données prédictives d'apparition de la fibrillation atriale, et bien, bien entendu, du coup, ressortait le type d'amylose, le DFG, euh, plus il était bas, plus on a une chance de faire de l'AFA. Et puis ensuite, quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, qui lui, euh, est, on sait, est une, quelque chose qui favorise l'AFA même euh, sur les cœurs sains. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, discuter de cet article Finalement, euh, on voit qu'il y a 80% des patients, donc c'est énorme, hein, qui vont faire de l'AFA et qui sont porteurs d'une cardiopathie amyloïde. Pourquoi On le sait bien maintenant, parce que ce n'est pas une simple comorbidité, c'est vraiment une relation de cause à F. On sait que euh, l'évolution de la cardiopathie, la charge en fibril amyloïde donne du remodelage et euh, est pourvoyeur d'arythmie cardiaque. Euh, ces patients avec de la fibrillation atriale, dans cette petite cohorte, ils sont, on va dire, plus sévères, ils ont plus de signes d'insuffisance cardiaque, euh, ils ont des échographies qui sont un peu plus sévères, mais on sait dans la littérature qu'il n'y a pas vraiment de, de différence pronostique et surtout, on n'a jamais réussi euh, à, à, à mettre en évidence que traiter la FA, c'est-à-dire s'acharner à à faire un contrôle du rythme, euh, améliorer la survie de nos patients. En fait, ce que, ce que discutent les, les auteurs, c'est que finalement, on le voit bien dans la cardiaque à transthyrétine, euh, la fibrillation atriale elle survient avec le temps, avec le remodelage, et c'est presque en fait, un marqueur de, de progression de la maladie. Plus on progresse dans la maladie, moins elle est stabilisée, plus on va avoir tendance à faire de l'AFA dans le suivi, alors que ça n'est pas dans à elle. Pourquoi ça n'est pas dans l'amylose AL Probablement parce que en fait, ce n'est pas le même type de maladie. L'amylose AL, pour avoir un stade 3 ou 3B, ça peut être des maladies qui sont très explosives et où il y a une toxicité directe de la chaîne légère qui fait qu'on a une maladie très grave d'emblée, sans forcément qu'il y ait beaucoup de remodelage, que ce soit des cœurs très hypertrophiés et qu'il y ait beaucoup de dépôts de fibrilles amyloïdes ce qui peut expliquer pourquoi, au contraire, il y en a moins dans les stades avancés parce que finalement, c'est des maladies très explosives qui vont évoluer très vite et les patients, finalement, ils n'ont peut-être même pas le temps de faire de la fibrillation atriale, alors qu'on le voit bien dans les stades 2 qui finalement sont des, dire des petites atteintes cardiaques, probablement, mais ben eux, avec le temps, ils vont avoir un peu plus de remodelage et peut-être faire de l'AFA. Et donc, enfin, un article, il enfonce quand même des, des, des portes ouvertes, mais le but, euh, le message, c'est que, il faut screener systématiquement l'AFA dans les cardiopathies amyloïdes et surtout quand la maladie progresse parce qu'on le voit plus on avance, plus la maladie est sévère et plus on va avoir tendance à faire de la fibrillation atriale et c'est vraiment une comorbidité qu'il ne faut pas rater donc cette étude elle a plusieurs limites hein. c'est un tout petit effectif, c'est pas vraiment euh, on va dire une population à nous parce qu'il y a autant d'amylose AL que d'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage, ce qui est quand même assez étonnant et voilà, c'est un petit suivi sur une petite cohorte finalement les messages qu'il faut en retenir c'est que l'AFA, il faut s'acharner à la chercher parce qu'on va finir par la trouver. Et euh, on peut même discuter d'aller plus loin, de voir s'il n'y a pas certains patients, s'il ne faut pas traiter avant euh, d'avoir mis en évidence la fibrillation atriale, tellement on est sûr, notamment dans les stades 3 de l'ambulance cardiaque à transthéritine, qu'elle va survenir. C'est une discussion qu'on peut parfaitement avoir. En revanche, euh, la stratégie, à part la stratégie d'anticoagulation, qui maintenant est, est, est bien définie, pour laquelle c'est très clair qu'il faut anticoaguler les patients et qu'il n'y a pas un risque majeur que vraiment le bénéfice il a à l'anticoagulant, quelle stratégie il faut adopter dans la fibrillation atriale vis-à-vis euh, -vis du contrôle du rythme ou du contrôle de la fréquence, ça reste euh, pas clair et, et c'est des choses qu'il faut encore discuter. Merci beaucoup Damien pour euh, cette présentation très intéressante. Euh, je voulais savoir s'ils euh, avaient euh, cherché à savoir si c'était des FA paroxystiques ou permanentes. Euh, si on a une idée sur le... Sur le taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a un lien Parce que là, on voit que sur les différentes études qui ont été publiées ces dernières années, on sait que ce n'est pas associé au pronostic. C'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est lié au pronostic sombre de la maladie elle-même Et puis, est-ce qu'on a des données sur la prise en charge, notamment le rétablissement du rythme sinusal euh, là La seule chose qui, qui détaillait dans l'étude, c'est qu'il disait que les patients en fonction des groupes, c'est-à-dire en fonction des des cardiopathies amyloïdes, AL, TTR, R, TTR sauvage, ils avaient la même charge euh, en FA permanente, paroxystique ou, euh, euh, ou persistante. Euh, c'était majoritairement quand même, il y avait beaucoup d'FA permanente, je crois que c'était aux alentours de 40% dans l'amylose et dans la transthyrétine euh, sauvage. Euh, ensuite, ils montraient que les patients effectivement, qui, avaient, euh, qui faisaient de l'AFA étaient un peu plus hospitalisés pour insuffisance cardiaque, ou en tout cas avaient des signes plus sévères d'insuffisance cardiaque au diagnostic. Après, ils se sont un peu lancés sur le, le traitement. Euh, ils ont regardé un peu les, ce qu'ils avaient comme traitement à leurs patients. Mais là, je pense qu'il ne faut pas en tirer de conclusion parce que c'est une, une trop petite étude. Euh, voilà. ce qui, la prise en charge du, du rythme, euh, de la stratégie de contrôle du rythme dans la fibrillation, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est difficile et je pense qu'il faut qu'elle s'adapte à chaque patient. Parce qu'autant il y a des patients qui sont transformés par le retour en rythme sinusal, autant certains patients on peut leur rester en rythme sinusal et ça ne change strictement rien à leur clinique. Et d'ailleurs, si on leur fait une écho deux mois après, même si ils sont en rythme sinusale, on leur fait une écho, ils n'ont pas d'onde A, donc on se dit que finalement, cette systolatriale elle ne sert pas à grand-chose. Et ça dépend vraiment des patients. Nous, en tout cas, on le gère, on le gère au cas par cas, et quand on, on en est amené à réduire un patient, à lui remettre en rythme sinusale, on lui demande vraiment, on essaie de le revoir vite, pour lui dire, est-ce que ça vous a apporté un bénéfice Et si le patient il dit oui, à ce moment-là, ben, on fait tout pour qu'il reste en rythme sinusale, mais s'il nous dit que ça n'a rien changé, on a tendance à le laisser tranquille. Ça doit peut-être dépendre aussi du stade de la maladie parce qu'on sait que les patients, quand ils sont pris précocement, bah, ils, ils récidivent moins. Donc c'est ouais, un peu. Et généralement, c'est ceux qui sont les, les moins sévères qui tolèrent le moins bien la FA, et à l'inverse, ceux qui sont les plus sévères qui, au final, ont une maladie très évoluée, On, on a l'impression. Et cela, finalement, laFA FA, ça, ça, ça les dérange pas et ça les, même parfois les améliore un petit peu sur, sur quand ils sont un peu plus rapides. J'avais une question. Euh, je transmets la question d'Olivier. Concernant l'anticoagulation, puisqu'on puisque a l'impression qu'il y a une évolution inéluctable vers la FA dans l'amylose TTR, à quel moment il faut envisager l'anticoagulation avant le, le passage en FA Alors eux, ils, dans l'article, ils ne le disaient pas, ils écrivaient juste, en tout cas, eux, ils n'ont pas anticoagulé les patients avant la survenue de la fibrillation atriale. C'est vrai, quand on voit que les patients en stade 3, avec la violence cardiaque à transthyrétine sauvage, ils ont 94% de FA. Ça se fait poser la question de savoir euh, est-ce qu'il ne faut pas les anticoaguler avant d'avoir mis la FA euh, en évidence. Ce Un patient qui a un pacemaker, par exemple, on peut dire bon, euh, on va le contrôler le pacemaker régulièrement, on ne va pas passer à côté. Les autres, euh, ça, ça, la question se pose vraiment. On peut se demander si. En plus, on sait que les patients ne font pas forcément euh, des thromboses que sur la FA dans la mylose cardiaque, surtout quand elle est très avancée. Donc, le bénéfice à les anticoaguler, même sans preuve de FA, c'est difficile à prendre comme décision, mais, mais probablement qu'il qu y a certains patients pour lesquels il faut le faire. Dans ta pratique, est-ce que tu te bases sur la fibrose à l'IRM, la fonction contractile euh... on, Nous, on n'utilise on, on va dire pas trop, pas tellement l'IRM cardiaque parce qu'on euh, a trop de patients avec des amyloses cardiaques à transthyrétine sauvage. En tout cas, euh, sur le profil mitral, ça peut, ça peut nous, ça peut nous arriver. Donc, si le patient il fait quelques extrasystoles, même sur une écho, sur un ECG, on va avoir l'indication facile, quoi. Mais c'est sûr je... c est, c est, pour les AEL, on est un petit peu dérangé pour le risque hémorragique pour les AL, en particulier lorsqu'ils sont sous chimio. Donc, c'est une décision qui est un petit peu difficile. C'est pour ça que peut-être pour les AL, on pousse un peu plus, que ce soit pour le strain de l'oreillette ou pour la fibrose. Ouais. Même... C'est ça, je pense que dans les AL, il faut être un peu plus mesuré, regarder un petit peu le... Les facteurs de la coagulation et effectivement voir s'il y a des critères qui nous font anticoaguler, le profil mitral, peut-être bientôt le strain de l'oreillette. Mais effectivement, on voit qu'en tout cas, dans cette cohorte, que la proportion de patients qui vont faire de l'AFA, elle est quand même beaucoup plus faible que dans la mylose cardiaque à transthyrétine, Donc ça, ça, se discute. Je ne sais pas ce qu'en pense Olivier, par exemple. Mais... Non, je, je rejoins tout à fait ton point de vue. Je, je pense que la décision dans la L, elle est quand même un peu plus compliquée que dans la TTR, parce qu'effectivement, je de faire de mon point de vue, il y a plus de risques quand même hémorragiques. Euh, mais dans, dans, dans la TTR, c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faudrait faire une étude, euh, même randomisée, enfin, idéalement randomisée, euh, anticoagulation avant l'AFA. Euh, c'est une vraie question. Hein, c'est débattu, tout le monde se pose la question. Et il y a deux écoles, euh, ceux qui anticoagulent avant que l'AFA arrive, et tu montres très bien qu'il y en a qui vont forcément développer de l'AFA. Et nous, on a fait une étude là-dessus aussi, et on trouve de l'AFA euh, quasi tout le temps hein, dans la TTR sauvage. Donc, c'est une vraie question. Je pense que tu le disais, qu'il y aura un vrai travail. Le strain de l'oreille de gauche, ça peut, je pense, ça pourrait véritablement apporter une plus-value là-dedans. Jean-Pierre, tu avais peut-être… Non, non, non c'était vraiment intéressant la différence entre l'évolution de l'AFA, la prévalence de l'AFA dans, la, dans les deux types d'amylose. Vraiment, c'était très intéressant. Donc, euh, s'il n'y a plus d'autres questions, on peut peut-être conclure cette session très intéressante. Et avant de conclure, je voudrais vous rappeler notre prochain rendez-vous de Bibliose euh, qui sera le 7 avril prochain.